Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune, la nouvelle lune qui se présente dans le ciel le lundi 30 mai 2022. On termine le mois de mai avec une belle nouvelle lune pleine d'énergie. Pourquoi Une nouvelle lune, on le sait, vue de la Terre, quand on regarde le ciel, c'est le moment où le soleil et la lune sont tac, dans le même axe. Ce qu'on appelle une conjonction, nouvelle lune. Ça démarre pour en gros 28 jours, c'est un nouveau cycle. En gémeaux, c'est une énergie extrêmement euh, ouverte, dynamisante, euh, positive, euh, qui crée du lien, du contact, qui nous ouvre sur l'extérieur. C'est ça qui est intéressant avec les Gémeaux parce que c'est un signe d'air gouverné par Mercure la communication, les échanges, l'adaptation aux situations, et puis vous mixez la maîtrise de Mercure dans ce signe avec un signe d'air, les contacts, donc on se doute, hein, c'est une analyse un peu logique qu'on s'approprie comme du bon sens, que quand on a Mercure, la communication, les contacts dans un signe d'air qui lui-même est fait pour les contacts, on optimise la synchronisation entre les deux, voilà, l'idée c'est ça. Alors à qui euh, cette énergie Positive est-elle la plus propice à faire un tas de choses, novatrice, euh, ouverte, euh, créer du contact, créer du lien, aller de l'avant, prendre des initiatives, faire preuve de curiosité Voilà toutes les notions sur lesquelles on peut s'appuyer avec les planètes en gémeaux, qui sont les euh, protégées en quelque sorte avec cet élan qui démarre à partir de là, de ce 30 mai. Allez, on y va les gâtés, en quelque sorte, vont être mes Gémeaux, hein, bon anniversaire mes Gémeaux, mais également mes balances mais également mes Verseaux, les signes d'air, les trois signes d'air, une nouvelle lune dans un signe d'air, ça vous dynamise ad maxima, là, pendant un mois, normalement, hein, voilà, c'est ça l'idée. Après, il y a ceux qui reçoivent cette influence-là par ce qu'on appelle le jeu, toujours le même, des sextiles, 60 degrés en amont en aval de mes Gémeaux, il y a mes Béliers d'un côté, mes Lyons de l'autre côté, vous cinq, Servez-vous, appuyez-vous sur ce qui démarre à partir de ce lundi 30 mai pour avoir des idées nouvelles, exprimer, communiquer, vous ouvrir sur l'extérieur, tenter des démarches, vous prendre en main être dynamique, être moteur, être euh, positif, avoir une bonne vision d'ensemble des situations parce que c'est ce qu'incarne à la base euh, la condition solaire et euh, ça permet d'être plus en harmonie également avec ses ressentis, ses émotions incarnées par la Lune. Donc quand j'ai une juxtaposition des deux, c'est une sorte de réunion entre le conscient et l'inconscient, entre l'extérieur et l'intérieur. Tous les réajustements qu'on peut faire à ce moment-là sont plutôt rapides, hein, plutôt dynamisants, plutôt optimisants. Voilà, c'est l'idée. Donc voilà les cinq gâtés je vous les refais, mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances, mes versos et également mes béliers et mes lions. Tout va bien. Croisons les doigts. Tout du bois. J'ai d'autres choses parce qu'on peut pas s'arrêter à vous cinq, voilà, ça serait trop facile. Donc il y a également des planètes en signe de terre. Qu'est-ce qu'il y a comme complètement en signe de terre en ce moment, cette semaine, en même temps, hein, tant qu'à faire, on veut voir le reste de la semaine. J'ai également, alors, je m'appuie souvent sur les trois outils. Hein, les trois outils, c'est Mercure la façon dont on communique, Vénus la manière dont on vibre, dont on aime, hein, et puis Mars la manière dont on se prend. Hein. Et là dans le ciel, j'ai des planètes au niveau de ce que j'appelle les outils, donc hein, Mercure, Vénus, Mars, qui sont dans des positions. J'en ai deux sur les trois qui sont dans des position extrêmement puissante. Ça mérite qu'on s'y arrête. Je vous raconte. Commençons par Mercure. Après, je vous parlerai de Vénus et de Mars qui sont en maîtrise. C'est ça qui m'intéresse. Mercure est en taureau en ce moment. Signe de terre. Mercure l'analyse. Mercure la communication. Je vous ferai un laïus à la fin sur les aspects de Mercure qui sont formés dans le ciel parce qu'ils sont un peu spécifiques cette semaine. Mais Mercure, le mental. En taureau, le bon sens. C'est un peu saint Thomas, Mercure en taureau. Il aime bien, il croit dans ce qu'il touche, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il palpe, dans ce qu'il ressent. Voilà, c'est ça Mercure en taureau. Mais dans tous les cas, c'est un Mercure qui s'exprime en général. Ce signe gouverné par Vénus et la Lune, donc avec une sorte de rondeur, de douceur. Et quand on les gronde, quand on lève le ton, quand on les engueule, en gros, hein, et ben, Mercure en taureau, il se ferme comme une huile, c'est un bloco, c'est mort, faut lâcher prise. Donc souplesse de communication, clarté de la communication, pour qui les gagnants, entre guillemets, bon, cette expression elle est un peu usurpée, mais ceux qui sont avantagés, on va dire, c'est plus parlant, sont mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et par le jeu des 60 degrés en amont en aval, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, la communication, c'est pas mal en ce moment, on clarifie tout ce qui doit l'être dans le calme, la bonne humeur. Et puis en bon signe de terre, on s'appuie sur des images qui rentrent dans l'esprit de l'interlocuteur, avec des anecdotes, ça marche mieux. Hein. Dans le calme, avec des anecdotes, tout de suite on fait les ponts, les liens, c'est très très efficace pour faire passer une information, un message. Voilà pour Mercure. J'ai également Vénus. Ah, on arrive, on arrive dans le danse. Le hein. Pourquoi Parce que Vénus est rentrée là, dans le signe du taureau. Vénus ce lundi 30 mai, elle est déjà à 2 degrés du signe. Un signe c'est de 0 à 30, là on est à 2 degrés donc ça démarre. Il vient d'arriver cette Vénus. Vénus en taureau, elle est magnifique. Le mot n'est point usurpé. Magnifique pourquoi Parce qu'il y a des endroits, il y a des endroits dans le ciel où il y a des affinités naturelles entre une planète et une séquence, un endroit. C'est le rythme des saisons. Et quand Vénus est en taureau, elle absorbe le maximum de, de bonnes énergies liées à la nature. Hein. En taureau la période du mois de mai, les odeurs, les couleurs, les fleurs, le sens, le goût, tout ça est hyper développé. Et Vénus en taureau a cette comment dire, similitude d'intérêt et donc est particulièrement belle, heureuse. Je ne vais pas vous le refaire, je vous l'ai fait dix fois, mais, mais statistiquement, ceux qui sont nés avec Vénus en taureau ont un petit peu plus de charme que les autres, et là où c'est Complexe, c'est que Vénus en taureau, c'est le, le charme aussi physique, concret, sont en général des personnes qui physiquement sont plus avantagées. C'est redoutable hein, de, de, de pouvoir être, de, dire, de lâcher une information comme ça, mais tout simplement peut-être parce qu'ils prennent plus soin d'eux, donc ils vieillissent mieux. Tout bête, quand on prend soin de soi, on vieillit mieux, c'est bête, hein mais c'est vrai, ça marche pas mal. Donc Vénus en taureau, sub, sublime, somptueuse cette Vénus. Elle forme donc. Des aspects, pour l'instant, rien de contrariant, donc profitez-en. Tout ce qui tout, concerne la vie amoureuse pour mes signes de terre, je remets une couche avec mercure, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, signes d'eau à 60 degrés, et mes cancers, signe d'eau à 60 degrés en aval, vous cinq, vous rentrez dans une phase où le charme, c'est vous. Voilà. incarnez la rondeur, la souplesse, la délicatesse, la finesse, l'affection, la gourmandise, le plaisir à faire des choses qui, qui, nous, qui nous conviennent, qui nous nourrissent. On met la petite, la petite énergie, le petit câlin, la petite pensée positive, le, le petit geste adorable. Enfin, Lâchez-vous, parce que quand Vénus est là, pour vous cinq, c'est que du bonheur. Alors bien évidemment, on est toujours euh, en interaction avec un contexte dans lequel on est placé, parce que j'ai des petites remarques en disant « Ouais, mais moi, il Vénus qui est passé au-dessus de ma tête, Tête, je n'ai pas rencontré grand amour, ben non, si euh, comment dire, le terrain est fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'une influence planétaire Je le fais vite fait c'est on peut prédire, entre guillemets, on peut prévoir d'une certaine manière, si, comme une météo en fait, c'est ça un horoscope. On regarde quand les planètes tournent et puis on dit, tiens, c'est marrant, là il y a le soleil en Bretagne, ça arrive, hein. et puis il y a la pluie en Corse, ça arrive aussi. Dans les deux sens, c'est plus rare, mais bon, ça arrive. Et c'est ça les influences planétaires. Donc si le, le, la maison sur laquelle le soleil est clair, il bah, y a une fuite d'eau, on n'y peut rien. Hein. Je ne peux pas le prévoir ça. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'influence va exercer hein, une, une incidence. Aussi légère soit-elle, mais elle sera là. C'est ça, comme ça que j'analyse. Donc, le tout, c'est de préparer le terrain pour l'optimiser. Donc, pour vous cinq, au niveau amoureux, hein, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons, c'est bon, voilà, ça rime. pas mal. Le climat est beau, le ciel est bleu, voilà, tout simplement. Et puis, c'est pas tout. J'ai également, dans le ciel, l'arrivée d'une planète qui s'appelle Mars. Mars, mon suis un, un obsédé de Mars. C'est le premier truc que je regarde dans un ciel, quand je vois une carte du ciel individuelle. C'est mon tic, mon toc, je regarde où est Mars. C'est vraiment, c'est pas obsessionnel, mais c'est pas loin quand même. Quand Mars est puissant dans un thème, j'ai la conviction au départ, ce, cette, ce ressenti premier, que quelles que soient les situations de la vie face à on est confronté, on fera face. Hein, on, selon l'expression que j'adore, que j'adore, que j'adore, on retroussera les manches, voilà, hein, elles sont trouchées, voilà, voilà. Mais donc on a cette force de volonté. Et Mars en bélier est merveilleusement tonique, il, est, il a une affinité naturelle avec ce signe qui fait qu'il synchronise, il tire le meilleur de ce qu'on peut en puiser. Mars, cette puissance d'impulsion, ce Mars du printemps, il est magique hein, pour démarrer, amorcer, initialiser, pour se prendre en main, trouver des solutions, être dynamique, ingénieux, moteur, volontaire. Je vais arrêter les adjectifs, mais vous avez compris l'état d'esprit dans lequel nous place la position de Mars en bélier. Alors, ça concerne le collectif, et il y a ceux qui sont plus ou moins influencés. Ceux qui sont les grands gagnants de cette influence de Mars, qui, pour l'anecdote, circonstance accentuante et conjoint une planète qui s'appelle Jupiter, chance, expansion, positivisme. Mars et Jupiter conjoints en même temps dans le ciel, dans un endroit où Mars est très très puissant. C'est un truc extra. Extra, vraiment. Pour qui pour, Attention, ça, c'est un truc comme ça, ça ne se loupe pas. Pour mes béliers, premier décan surtout, mais tout le signe, hein, extrêmement positif. Pour mes lions, hein, en ce moment, mes lions avec Mars et Jupiter en même temps, hein, l'action, la réalisation, l'expansion, la période est particulièrement heureuse, mes Lions, pour démarrer, pour prendre l'initiative, pour euh, vous reprendre en main, pour trouver un axe, pour vous caler un cap, là, hein, et puis plus rien lâcher derrière, là. On ne peut pas espérer mieux au niveau des influences tonifiantes, actives, qu'un Mars et un Jupiter conjoints dans un signe de feu comme le vôtre. Et pour mes Sagittaires, mes Sagittaires, mes Sagittaires, voilà. toujours un sourire quand je parle des Sagittaires, parce que dans mon esprit, ça incarne l'optimisme et le positif. C'est vos qualités premières, mes Sagittaires, on a besoin de vous pour nous distiller ça, parce que c'est vous qui remontez le moral des autres, c'est votre fonction, votre mission dans la vie, entre autres, hein, mais celle-là, j'y suis très attaché. Donc, quand vous avez Mars, l'action, et Jupiter, l'expansion, la chance, l'optimisme, qui vous veulent du bien, sont des périodes durant lesquelles il faut se prendre en main. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Donc, super positif pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre hein? bon, Je ne vais pas vous refaire toutes les planètes lentes, j'ai juste un petit aspect pour... Euh, pour, sur lequel j'aimerais bien terminer. Je vais vous donner deux, trois trucs en astro, parce que vous aimez bien les trucs en astro, puis moi aussi, donc ça tombe bien, et puis euh, personne n'est éternel, donc l'information, quand on l'a comprise, assimilée, ça fait 30 ans que je vais de l'astro, plus que ça même. Donc on, avec la pratique, on, a, on repère, on voit, on a une tournure d'esprit, il faut en faire, il faut en faire. Et euh, lorsqu'il y a dans le ciel des liaisons, je vais attirer votre attention aujourd'hui sur ce point un peu, un peu technique, qui consiste à voir quels sont les effets lorsqu'il y a en simultané dans le ciel des liaisons entre eux, par exemple une planète rapide et une planète lente, une planète rapide et une planète lente. Je fais ça dans les formations, mais comme ça, je vous donne un aperçu de ce que ça peut donner. Voyez, prenons un exemple très concret. Dans le ciel cette semaine, il y a Mercure. Mercure, le mental, l'intelligence. Moi, je suis une vierge, un mercurien, C'est vraiment l'outil numéro un sur lequel je m'appuie, comprendre, m'adapter, analyser, décortiquer, c'est mon truc. Voilà, chacun son truc. Il n'y a ni bien ni pas bien, chacun son truc. Mercure en ce moment est à la fin du taureau, voilà, donc il est bien, il est pratique, il est pragmatique, il est lucide, il est factuel, il est symptomatesque en quelque sorte, il est euh, redoutablement euh, terre à terre, mais, mais, mais lucide et logique, parfois un peu d'affect qui colore le raisonnement, mais ça reste quand même du bon sens. Mercure en ce moment forme deux aspects remarquables dans le ciel qui vont tous nous toucher collectivement, parce que c'est le ciel global, a une influence sur nous individuelle. C'est comme ça. J'ai Mercure qui forme un carré, ce qu'on appelle une demi-opposition, un conflit avec Saturne. Saturne, c'est pas toujours la planète la plus simple parce qu'elle c'est un peu le boulet au pied, ce truc qui ralentit qui fait douter, on s'interroge on essaie de structurer Ad Maxima souvent jeune Saturne nous fait manquer de confiance en nous et quand on passe le cap de la quarantaine de la cinquantaine, on s'approprie si on a travaillé son sujet, Saturne c'est bien fait, anticiper le temps, la sagesse, le recul, la profondeur l'altruisme, la dimension, le lâcher-prise sont des mécaniques tout à fait saturniennes, une fois qu'ils sont bien intégrés, donc Saturne n'est pas systématiquement négatif, hein. il est négatif quand on le subit, mais quand on le travaille, ça peut être un pilier extraordinaire pour se projeter loin avec lucidité qu'une marge de réduite. Comme quoi, ça joue dans les deux sens. Bref, dans le ciel, j'ai un carré une tension entre Mercure la com et Saturne la rigueur. Alors, ce qu'il faut retenir, l'information centrale, elle est là. J'accouche du raisonnement, on y arrive. Mercure Saturne en carré, c'est compliqué. Pourquoi Parce que ça peut engendrer des freins quant à la communication, des entraves quant à la communication, des blocages quant à la communication, des, des, une, une disposition à figer son raisonnement, à voir le mécanisme de, de, de l'information qu'on reçoit, on la ferme, on la, comment dire, on la circonscrit dans une séquence brute de ce qu'on vient de digérer comme, comme élan, comme, comme info, tout simplement. Alors qu'à l'inverse, le but du jeu, c'est de prendre du recul pour en avoir une vision plus large. Voilà, ça c'est le boulot d'Uranus, je ferai un truc sur Uranus. Mais dans un même temps, il y a cet aspect Mercure-Saturne qui n'est pas facile, mais dans un même temps, et en parallèle, et en simultané donc. Hein, il y a un très bel aspect entre Mercure, donc l'intelligence, le mental, la communication, et Pluton. Mercure-Pluton en Trigone, 120 degrés. Mercure, fin taureau, Trigone 120 degrés, Pluton, fin Capricorne. Et les aspects Mercure-Pluton, je les aime beaucoup, moi. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et pourquoi parce que ça affine la finesse intellectuelle, ça permet d'aller voir ce qu'il y a au-delà de l'apparent. On met d'un côté Mercure l'intellect, et de l'autre côté Pluton, le lieu des enfers, ce qui est souterrain, ce qui n'est pas apparent de façon flagrante, c'est la nuit, le soleil noir, c'est l'inconscient, c'est plein de choses comme ça. Et cette mise en liaison heureuse entre Mercure et Saturne permet d'accentuer la lucidité, chaque mot qui est prononcé qu'on entend, on a avec cette, cette, cette configuration-là la capacité à repérer à flairer, à sentir ce qu'il y a comme information adjacente, sous-jacente, tout ce qu'il y a autour. On capte, on capte avec une finesse absolument redoutable, ce qui permet de communiquer plus de finesse, de précision et de lucidité, voilà, c'est ça l'idée de cette mise en liaison entre Mercure et Pluton, harmonieux dans le ciel, et ceux qui sont plus gâtés que les autres pour communiquer avec toutes ces dispositions de finesse dont je viens de parler, qu'on vient d'évoquer, vont être mes troisième décan taureau, mes troisième décan capricorne, mes troisième décan vierge, mes troisième décan scorpion, mes troisième décan Poissons, mes troisième décan cancer, voilà. Vous, là, en ce moment, ce qui est en train de se dire, c'est intéressant. Il y a des mises au point à faire, des clarifications, des objectifs en commun à trouver, euh, mettre à plat les choses, avoir une visibilité extrêmement pratique et concrète de ce vers quoi on tend. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'était une anecdote, je vous ferais plein de trucs, de toute façon j'aime bien. Merci, si vous voulez me faire plaisir, toujours pareil, faites-moi un petit like, Moi, ça, ça me fait hyper plaisir, ça me donne envie de bien faire, et puis on se dit à très vite. Je vous prépare plein d'autres horoscopes, merci.